avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur peuple des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité. Deux points, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et quand on dit mental, c'est aussi le respect des préférences sexuelles des gens, qui ne regardent pas les états, qui ne regardent que les personnes. Voilà. Et la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, sa position ou sociale. Voilà. Et troisièmement, parce qu'il faut rester dans la chronologie, Eisenhower, des USA, il faut couper quand on est en communication électronique, Eisenhower, président des USA, fait un discours le 8 décembre 1953 devant les Nations Unies à l'ONU. Il y dénonce la menace que représente l'Union soviétique, alors que son psychopathe en chef, Joseph Staline, est mort une fois plus tôt. Il s'agit avant tout de justifier la poursuite onéreuse et suicidaire qu'est la course aux armements nucléaires pour tous les peuples. Ce discours installera dans les esprits le criminel militaro-industriel, Atom for des atomes pour la paix. Voilà. Et quatrièmement, la création de l'AIEA en 1956, toujours. 23 octobre 1956, l'AIEA, les statuts que nous a rappelé Jean-Michel en début d'émission, l'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. La prospérité avec euh, l'actuel, euh, comment dire on appelle ça comment une récession, hein. les, la récession pour les peuples, voilà leur prospérité, la santé avec le Covid-19, et les conséquences du le climat, et celle de Tchernobyl, et, et la paix, et bien il suffit de regarder le monde, de regarder la Syrie, de regarder le Yémen, voilà, et, et, et, donc, et donc simplement de lire de temps en temps un journal et d'écouter la radio. Cinquièmement, cinquième l'Organisation mondiale de la santé OMS, donc qui est qui, qui date de 46, pas assujettie par un écor du 28 mai 59 à l'AIEA qui a été créée après le 10. War, Atom for Peace. Voilà. Donc, après la décision que tous et les peuples devront vivre dorénavant dans le chômage thermonucléaire donc, et, avec des, et avec de l'énergie nucléaire. Et donc, de, de cet accord précise très exactement l'Organisation mondiale de la santé reconnaît qu'il appartient principalement à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'encourager, d'aider et de coordonner dans le monde entier les recherches ainsi que le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Et donc quelque chose qui est intrinsèquement antinomique avec la santé ou la vie, comme le nucléaire ou le Covid-19, eh bien on n'a pas à Voilà. Donc, tu nous montres le monde, hein, euh, Pierre Labraud. Je vous montre Montagnier et la mémoire de l'eau. Donc, j'avais raison. Dans, dans le monde, tu Donc, nous montres un article, le mettant à l'horizontale, qu'on ne peut même pas lire, et tu dis que tu avais raison, alors ouais. que Jean-Michel nous a montré un livre par rapport à, à, la, à la mémoire de, de, de l'eau. voilà. Donc, c'est ça. C'est un un bah, peu on n'a pas sens. le même livre, hein, c'est tout. Oui, mais tu veux que je te dise une chose, le tout. monde, dans le monde, tu apprendras que la G5, eh ben, c'est pas un problème sanitaire. Mais la 5G, moi, je vais te dire, c'est plus du tout un problème d'ordre sanitaire et social. Il est aussi d'ordre militaire et stratégique. Et tu sais pourquoi Il vit les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui veulent développer la 5G, même si... Même si oui, Donald Trump dit « je ne veux pas qu'elle soit chinoise eh », et bien je vais t'expliquer. C'est que les avions de chasse de 6e génération, elles pourront se passer de radars embarqués à actifs. Voilà, ils n'auront plus besoin que de radars Ainsi que tous les drones autonomes